bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo je vais vous montrer comment traduire joomla en français donc tout d'abord je vous invite à lancer votre site ou bien votre démonstration joomla donc c'est le nom .demojoomla.com slash administrateur donc sur la fenêtre ou bien sur, euh, sur la page de connexion donc vous tapez votre nom d'utilisateur votre mot de passe login ainsi vous aurez l'interface administrateur ou bien la console administrateur et voilà comme vous voyez donc euh, la console elle est en anglais donc à gauche en bas vous cliquez sur langage et après donc vous voyez le langage par défaut c'est l'anglais donc vous cliquez sur install langage install langage l'abréviation du français france c'est fr-fr vous faites recherche et vous cliquez sur installer package French existe sur le CMS. Donc, on vous voyez il vient d'être installé par succès. Donc, euh, il reste une petite manipulation à faire, c'est que euh, sur notre CMS, l'onglet est euh, par défaut. Donc, on va toujours sur le menu Langage. Et après, quand vous voyez le euh, l'anglais, l'anglais est par défaut avec il est marqué avec la petite étoile jaune ici. Voilà, donc euh, on va cocher le français. Donc vous voyez maintenant le français, il est par défaut. Donc ainsi, si on va se connecter directement, il va nous donner les interfaces en français. Sinon, il y a une autre méthode, donc vu qu'on qu a déjà installé le français, donc on aura la possibilité de sélectionner la langue euh, sur la fenêtre de connexion. Comme vous voyez maintenant, je peux sélectionner une langue. Donc je sélectionne le français et je fais le